Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Alors la question que beaucoup se posent c'est par où commencer lorsqu'on veut devenir trader Alors comme vous le savez probablement, il n'existe aucune école, aucune université qui forme à devenir trader. C'est dommage parce que trader est un des métiers qui rapporte le plus. Alors quelle est la solution Eh bien il faut vous former avec des formations euh, telles que celles qui existent sur internet donc vous avez euh, chez moi des formations, ici en haut, des liens vers les différentes formations que j'ai créées, après plusieurs années euh, de pratique, euh, donc euh, je fais du trading maintenant depuis une dizaine d'années, donc euh, c'est au terme euh, de quelques années de trading que, que j'ai pu euh, trouver les, les bonnes méthodes. J'ai moi aussi suivi des méthodes pour avancer plus rapidement, euh, donc j'ai acheté des méthodes et j'ai pris dans ces différentes méthodes, euh, le meilleur que je, je pouvais trouver pour arriver à développer moi-même une méthode vraiment efficace et celle que j'ai privilégiée, c'est une méthode au scalping, c'est celle qui me rapporte le plus et mes étudiants également ont d'excellents résultats avec cette méthode. Donc vous devez commencer si vous voulez devenir trader par tester des méthodes et trouver celle qui vous conviendra le mieux, qui sera faite pour vous, donc euh, avec laquelle vous vous sentirez à l'aise et en vous entraînant bien sûr d'abord sur un compte de démonstration. Il ne faut surtout pas risquer de l'argent réel parce que euh, vous risqueriez de perdre de l'argent si vous n'avez pas acquis euh, une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise sur un compte de démonstration. Il est clair que tous les grands sportifs ils s'entraînent d'abord avant de faire euh, des compétitions, avant de d'essayer de battre les meilleurs dans leur discipline, donc vous devez faire la même chose. Il est clair que si vous vous lancez en réel sur les marchés, eh bien vous allez être confronté aux meilleurs traders. Les meilleurs traders du monde seront face à vous. Donc il est clair que vous ne pouvez pas vous lancer sans avoir une solide connaissance et une solide formation. Donc il faut vous entraîner, vous entraîner pendant des jours et pendant des mois, euh, certaines personnes qui ne prennent pas la peine de se former en suivant des formations euh, attendent parfois euh, des, des années, euh, des longues années, parfois 10 ans ou plus euh, avant d'avoir une méthode vraiment efficace. J'ai des étudiants qui m'ont dit avoir perdu de l'argent pendant 20 ans et qu'ils ont commencé à gagner une fois qu'ils ont euh, suivi euh, mes formations. Donc euh, ça m'a fait bien sûr euh, énormément plaisir. Euh, je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est la réalité, donc j'ai reçu euh, des emails comme ça. Donc euh, il est clair qu'il euh, vaut mieux que vous investissiez un petit peu de temps et d'argent à apprendre une bonne méthode de trading, si vous voulez réellement devenir trader. Donc devenir trader, c'est avoir euh, des bonnes connaissances, avoir une bonne méthode et euh, surtout pratiquer, pratiquer pendant des heures, des jours, euh, la méthode que vous avez choisie. Si une méthode ne vous convient pas, ben vous le verrez euh, très rapidement sur un compte de démonstration. Si vous n'avez pas de bons résultats sur un compte de démonstration, vous n'aurez forcément pas de bons résultats sur un compte euh, réel, donc euh, la magie ne va pas se faire parce que vous risquez de l'argent réel, donc euh, ce n'est pas la peine de passer sur un compte réel euh, dès le départ et ce serait idiot de trader directement sur un, un compte réel, ne le faites pas, vous n'allez faire que perdre de l'argent. Peut-être que vous allez gagner pendant un jour ou deux, mais finalement il est clair que vous finirez par perdre de l'argent si vous n'avez pas déjà une bonne maîtrise sur un compte réel. Donc pour devenir trader, eh bien, il faut s'entraîner. Vous savez les champions de tennis, ils ont fait des, des milliers de balles contre des murs, c'est ce qu'a fait Björn Bork, il a passé des, des, des heures et des heures à taper des balles contre le mur avant de devenir un champion et euh, tous les champions euh, de tennis ou dans d'autres disciplines ben, ils passent des heures à s'entraîner, à s'améliorer euh, avant d'arriver euh, au top niveau. Donc il est clair que euh, vous devez faire exactement la même chose en trading, vous devez vous entraîner, euh, avoir une bonne méthode, avoir un coach qui peut vous, vous guider et aujourd'hui grâce à Internet c'est facile d'acquérir ce genre d'informations. Mais si vous cherchez par vous-même, il y a tellement d'informations diverses sur Internet au niveau du trading que vous aurez difficile à faire la part des choses entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ce que je vous conseille, que ce soit ma formation ou d'autres formations, essayez donc de suivre les formations de personnes qui ont déjà de l'expérience et qui pourront vous enseigner très rapidement les méthodes efficaces. Donc vous avez un lien ici en haut vers mes formations et ça vous aidera certainement à arriver à de bons résultats rapidement. Parce que perdre 10 ans à chercher soi-même euh, une méthode euh, pour ne pas dépenser quelques centaines d'euros, euh, je ne pense pas que c'est la meilleure euh, chose qui soit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo mais euh, je pense que vous serez d'accord avec moi qui vaut mieux investir un petit peu euh, pour devenir euh, rapidement un bon trader et un bon trader, Bon, si vous faites ça euh, euh, régulièrement, euh, vous pourrez peut-être quitter euh, rapidement votre travail avec euh, les gains que vous pourrez euh, obtenir en, en devenant trader. Donc euh, c'est clair que si vous avez des bons résultats en démonstration euh, et que vous passez en réel euh, rapidement, vous n'aurez plus aucun problème d'argent. Vous trouverez très facilement des personnes qui seront prêtes à vous confier de l'argent, donc si même vous n'avez pas un gros capital euh, au départ, si vous avez des bons résultats, si vous devenez un bon trader, vous n'aurez euh, plus jamais euh, de problèmes d'argent et plus jamais de problèmes pour trouver des capitaux. Voilà, j'espère que ce conseil euh, vous aidera. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et likez-la et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous voulez recevoir un email euh, pour, euh, lors de mes prochaines vidéos, eh inscrivez-vous ici en dessous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche, la petite cloche ici euh, en dessous également et euh, vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye